Salut tout on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Good Game Empire dans notre château qui s'est euh, notablement agrandi depuis la dernière fois. Ça fait une semaine exactement, euh, comme euh, l'événement d'été euh, l'atteste Et j'ai un peu moins tryhard de de l'événement d'été. J'ai pas pas fait les points qu'il fallait pour monter à 80 000. Je me suis d'ailleurs tout juste arrêté à 50 000 en me disant que de toute façon ça ne rien d'avoir plus il n'y aura pas l'augmentation avant la fin du temps donc je vais m'arrêter à 50 600 à moins que je perde des points rapidement normalement j'aurai toutes les décorations toutes les, toutes les récompenses sauf la dernière la dernière étant celle qui m'intéresse le moins au niveau des pièces reliques parce que c'est un commandant c'est un héros qui certes a un bonus de détection tardive de l'armée lors d'attaques contre des seigneurs très intéressant, particulièrement sur quelqu'un qui aurait pas de tour de guet euh, ça fait que l'attaque euh, arrive vraiment super tard pour lui il la voit super tard euh, mais franchement c'est un truc assez inutile dans la mesure où on n'a pas euh, des commandants plus 90 distance et mêlée avec les, les armes qu'on peut potentiellement obtenir ici euh, plus de, moins, moins de protection du mur, etc. Bref, le commandant tout seul, le, le héros tout seul, sert un peu à rien. En revanche, le héros bailli tout seul, lui, sert énormément quand on est un petit joueur et que plus 1000 de production des ressources de base et plus 1000 d'ordre public, euh, c'est doubler la production de notre château principal, par exemple. L'ordre public, euh, j'ai 5000, euh, j'ai même plus sur d'autres châteaux, genre pas loin de 10 000 mais plus 1000 ça fait quand même plus c'est pas mal euh, et surtout les ressources production des ressources de base non seulement ça augmente de plus 1000 la nourriture mais en plus vous produisez du bois et de la pierre plus que ce que vous ne pourriez produire en ayant toute une série de trucs voilà. Euh, je me suis aussi lancé dans les îles pour faire des batailles. On va voir ça un tout petit peu après. D'abord, je vous parle des nomades. Donc j'ai débloqué les nomades. Ils m'ont permis de monter énormément de niveau super vite. Oui, ils m'ont forcé à monter de niveau. Je ne voulais pas monter super vite. Maintenant, j'ai du retard sur les fermes. Mais bon. Euh, j'ai pu acheter plein de décorations de totem nomades qui ont l'avantage d'être meilleures que les meilleures décorations qu'on puisse faire avec du bois et de la pierre. C'est-à-dire les jardins du château. Euh, plus meilleur de, de pas grand chose, du genre de ça vaut 136 euh, pour deux décorations. Ça, ça fait très peu, mais ça fait quand même un peu plus. Et donc, et, et ça coûte euh, 90 tablettes nomades, c'est-à-dire qu'en deux attaques, vous, vous en faites une. Euh, vu que j'ai fait plein d'attaques, j'ai pu m'en faire plein. Voilà. Euh, les nomades ont l'avantage de rapporter énormément de pièces, j'ai été monté à 3 millions de pièces et on a dépensé un million et demi. En partie euh, avec le technicus pour monter un commandant un peu particulier qui est constitué de 3 pièces du chevalier phoenix que j'ai gagné à la roue, au moins qu'elle me serve, euh, d'une cimetière qu'on peut acheter aux nomades pour euh, quasiment rien qui a l'avantage de faire à la fois de la force de mêlée et des ressources pillées lors des pillages, euh, ce qui est exactement ce que je cherchais sous commandant. Je voulais les 90% de mêlée. Euh, bon, la vitesse de déplacement de l'armée, c'est un bonus tout à fait appréciable. Et j'ai beaucoup augmenté le niveau de ressources pillées lors des pillages. Je suis à plus de 30%. Et ça me sert aux îles, justement. Donc, j'ai créé euh, l'île Maurice. Et j'ai commencé à chercher les forts... Euh, euh, niveau 60, 70 et 80. Sachant que les niveaux 70 et 80 sont très très rares euh, par rapport aux niveaux 30, et euh, 40 et 50 qu'on voit partout, plus particulièrement les niveaux 40. Vous voyez aussi des niveaux 60 de temps en temps. Euh, donc je me suis lancé à la fois avec des troupes légères et à la fois avec des troupes lourdes et là je n'ai plus que des troupes euh, légères. D'ailleurs je, je ne recrute plus que des troupes légères. Euh, vous allez me demander pourquoi, je vais vous répondre tout de suite. Parce que oh, tu as dû servir à déplacer les engins. Euh, parce que les troupes légères ont l'avantage d'aller super vite. Et que sur les batailles que je prends, euh, j'en perds pas tellement. J'en ai perdu 14, j'en ai perdu 12. Voilà, là, j'en ai perdu 12. Donc, toutes les défenses que vous voyez euh, là, c'est des forts de niveau 60 qui sont mal défendus. Ça arrive. Parmi les forts de niveau 60, 70 et 80, ça arrive que les, les soldats des forces orageux soient mal défendus. Et du coup, ils ont juste 16 défenseurs à la place de... Je vais faire un espionnage pour savoir combien ça faisait. À la place de 488, sachant que c'est toujours les mêmes défenses. ça c'est un fort niveau 60... Euh... Pleinement défendu avec 400 défenseurs euh, ça me coûte euh, un nombre de pertes incroyable en porteurs de masse qui sont mes troupes légères donc ça vaut pas trop la peine de les attaquer en, en légère sinon c'est à dire qu'il faut que je recrute vraiment beaucoup beaucoup de soldats euh, je gagne euh, pas mal sur l'effort de fin, pas mal c'est très relatif en fait je gagne 4000 sur l'effort de 4000 ou 5000 en fonction du commandant sur l'effort du niveau 60 qu'il soit défendu ou pas d'ailleurs euh, 7000 8000 sur l'effort de niveau 70 et entre 10000 et 13000 sur l'effort de niveau euh, 80 Évidemment, c'est plus rentable de tomber sur les niveaux 80. En même temps, il me faut plus de soldats pour attaquer. Et je fais plus de pertes parce qu'ils sont mieux défendus. D'ailleurs, euh, je ne crois pas avoir de rapport de combat de force de niveau 80. Ah, lui, j'ai récupéré beaucoup. C'est pas un niveau 70 par ailleurs. C'est peut-être un niveau 70. Bref. Euh, je pense que j'ai pas gardé de... Si, voilà. Plus c'est un niveau 80. Je fais 13 000 grâce à mon commandant. Euh, euh, plus 30% de ressources pillées lors des pillages. Pour maximiser mes ressources pillées lors des pillages, pour obtenir un maximum de points sur les îles, j'ai également acheté un, un type temporaire, le maraudeur, qui apporte plus 20 de 20% de pillage et 20% de gloire. Du coup, je suis passé de plus 8000 sur les formes de niveau 80 avec un mauvais commandant et tout, à plus 13000 avec un bon commandant et le maraudeur. Plus 2000 grâce au maraudeur et plus 3000 grâce au pourcentage de pillage. Ce qui est quand même franchement mieux, on va pas se le cacher. Mais après, il y a des gens du genre Hiro euh, qui, sur un fort de niveau, je ne sais pas trop quoi, ah bah sur un fort de niveau 60, en fait, font 22 000 points. Mais il abuse. 22 000 points. Bon, bref. Euh, au, niveau so au niveau 70, il y a plein de bonus divers et variés. Il y a 50% de pièges à obtenir à la Salle des Légendes, 70% à obtenir à Bérimond en ayant un titre très élevé. Et du coup, euh, bon, on peut gagner 20 000 sur l'effort de niveau 60, apparemment, et 50 000 sur l'effort de niveau 80. Donc, euh, ce que je gagne par rapport à ça, c'est vraiment nul mais en même temps, c'est mieux que ce que je gagnais avant. Et... Et je pense pas que je puisse euh, améliorer Notablement ça à moins d'avoir un, un meilleur commandant Je pourrais encore augmenter le bonus du pillage Mais bon, je... pour ça faudrait que je trouve des pièces d'équipement Qui ont beaucoup de pillage Et j'en ai pas tellement vu euh, Plus que ce que je n'ai déjà Voilà, voilà, voilà euh, Pour les îles, comment j'attaque Il euh, y a une technique euh, de plus en plus connue Si vous ne la connaissez pas Je vous la dévoile Qui consiste à trouver des forts et oubliez les forts niveau 40 et 50 qui rapportent vraiment rien, gardez uniquement les 60, 70 et 80. Après, il y a deux, deux types de forts parmi ceux-là ceux qui sont bien défendus et ceux qui sont très faiblement défendus. Les forts très faiblement défendus, c'est ceux qui ont 16 défenseurs et pas 500. Voilà. Bon, il y en a plus sur les forts de niveau 80, je crois que c'est genre 80 défenseurs, c'est 80 défenseurs à la place de 600 ou 700, donc euh, ça reste euh, beaucoup moins qu'un fort de niveau 80 standard. Un fort de niveau 80 standard avec des porteurs de masse, je peine à tuer tous les défenseurs, alors qu'un qui est mal défendu, euh, j'arrive, je fais 100 pertes euh, et je rentre avec euh, 13 000 de ressources. Pour repérer si jamais le fort est bien défendu ou pas, la technique consiste à lancer un rapport d'espionnage, enfin, ouvrir l'écran des rapports d'espionnage, et là, on remarque. des joueurs ont dû remarquer que les forts euh, pâles défendus ont systématiquement 60, cordes, 60 gardes des, des corps de garde, alors qu'un autre fort de niveau 60, il y en a un là, qui a 50, lui, il est bien défendu. Et donc ça permet, juste en se promenant sur la carte, en, en cliquant sur des forts et en trouvant des forts je ne vais pas le faire parce que ça peut être vachement long de trouver des, des forts euh, bien défendus bon. ouais. en se promenant sur la carte et en trouvant les forts au niveau 60, 70 et 80 on peut trouver ceux qui ne sont pas défendus et les attaquer spécifiquement avec des troupes légères qui du coup euh, vont super vite euh, j'ai besoin de 20 minutes pour euh, travailler bon. Ah oui, non, 20 minutes avec une plume, 40 minutes sans plume pour euh, traverser la carte, grosso modo. Donc, euh, ça me permet d'avoir euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aigle de... marine. Aigle marine qui me sert à la boutique. Euh, qui a un peu changé depuis, depuis un moment. Pendant très très très longtemps, les marines c'était un truc ultra nul parce que ça servait à rien franchement, enfin à rien d'intéressant. Euh, les éventreurs des mers Nega, euh, moi je gagne euh, 4000 sur un fort de niveau 6 en faisant 12 pertes de porteurs de masse à condition... Un fort de niveau 6, un fort de niveau 60. Euh, je fais 12 pertes de porteurs de masse avec ce que je gagne, je pourrais acheter des éventreurs des mers renégats je pourrais en acheter 12 le truc c'est que sur les forts défendus qui sont ceux qu'on trouve facilement je fais plus de 12 pertes donc si j'attaquais full éventreurs des mers renégats je ferais plus de pertes que ce que je peux acheter bref, pour vous dire que les soldats sont pas vraiment intéressants, alors les décorations n'en parlons pas euh, à l'exception des décorations des trois nouvelles décorations jardin des marais, lagon de la baleine et rocher du crabe qui coûte beaucoup d'aigle marine mais qui rapporte aussi énormément d'ordre public pour l'instant. J'achète que des jardins des marais et je pense que ça continuera ainsi jusqu'au moment où j'en aurai vraiment beaucoup. Genre la moitié de mes décorations sont des jardins des marais et dans ce cas là, je passerai probablement au rocher du crabe qui rapporte. Un petit peu plus pour euh, l'espace qu'ils prennent. Mais pour l'instant, je préfère avoir euh, 3 fois euh, 1250 euh, que euh, 1600. Vous comprenez tout à fait pourquoi. Voilà. J'ai acheté déjà 4 décorations de jardin des marais J'en ai mis une là et trois dans un autre avant-poste euh, fantomasque. Qui a des granges de niveau 20 et dans les environs. Euh, ce qui ce qui me permet d'augmenter quand même pas mal ma production. Je suis à 5300, je crois que sans les Jardins des Marais, j'étais à euh, 4900 ou... Non, pas 4900, 3900. Bref, je suis plus certain, mais ça booste à fond l'ordre public. Du coup, je suis à 270% et euh, la moitié de mon ordre public vient des Jardins des Marais qui prennent un espace ridicule par rapport à toutes les autres décorations que j'ai mises. Euh, voilà, ça c'était pour les îles. Je voulais faire un point à peu près exhaustif de comment j'attaque et tout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser, dans, poser des questions dans les commentaires. Euh, Moi-même, je ne connaissais pas du tout la stratégie d'attaquer les, les faibles forts aux îles avant de, de tomber dessus dans le chatline d'alliance, alors que je ne l'avais pas encore débloqué. Mais j'ai une bonne mémoire, il faut croire. Euh, les îles vont me servir à la fois pour les récompenses d'Alliance, donc à la, à la fois pour les décorations de j'achète et en même temps, on gagne des points d'Alliance, et points de cargo, euh, qui vont nous permettre, avec l'Alliance, je l'espère, de récupérer les récompenses, euh, celle-là, celle-là, et puis les skits aussi, euh, qui servent. Les skits, ils servent au-dessus du niveau légendaire 500, donc euh, c'est les avoir, histoire de les avoir, et qui me servent à un moment. Mais pour l'instant, je n'ai absolument aucune utilité. Alors que ces jetons de construction et jetons d'amélioration, j'en ai une utilité immédiate qui va probablement consister à acheter. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ils ne sont pas là. D'accord. On va aller. Une serre relique, ça va s'appeler. Et peut-être un conservatoire aussi. Le serre et La serre, pardon. Et le conservatoire ayant des coups de de jetons très différents, la serre coûte des jetons de construction pour la construire et après uniquement des jetons d'amélioration pour l'améliorer et peu de jetons d'amélioration pour l'améliorer. Alors que le conservatoire de reliques il coûte 25 et 113, puis après il doit coûter un truc du genre 30 et 120 et les deux ressources sont utilisées à chaque fois. Comme les points de construction sont assez rares, les joueurs préfèrent construire des serres, les monter au niveau max. et et bah construire les conservatoires reliques juste histoire de les avoir niveau 1. voilà, les serres ayant une particularité, une particularité qui consiste à faire à la fois une grosse production de nourriture et à la fois une capacité de stockage augmentée de nourriture et en même temps de l'ordre public l'ordre public 300 c'est pas, pas énorme par rapport à ce qu'on peut faire c'est un petit bonus on va dire bref euh, je pense que je construirais des serres euh, dans le deuxième euh, royaume euh, euh, celui des sables brûlants, euh, parce que avec les villages on peut vraiment beaucoup monter le pourcentage de production d'un bâtiment de, de, de production de nourriture, donc il y a moyen d'avoir des, des, des, des scores de production de nourriture beaucoup plus intéressant là-bas que dans un avant-poste par exemple où euh, les bâtiments euh, produisent. Euh, Bon, bref, c'est un truc des villages, on verra plus tard qu'enregistrer. Euh, je comptais ne jamais débloquer les glaciers éternels parce que je trouve que c'est le monde qui sert à rien du tout. Il y a des tours, soit ça peut permettre de rapporter des rubis, mais c'est les tours qu'on peut monter le moins haut niveau possible. On peut les monter jusqu'au niveau 51, quand on peut les monter au niveau 61 au sable, euh, 71 euh, au... 70 euh, au niveau des pics de feu, ça s'appelle. Et euh, 81 aux plaines. Bref, ça rapporte... Enfin, euh, c'est long les maxés et ça rapporte beaucoup moins que les autres royaumes. Et avoir un royaume en plus, ça veut dire avoir un endroit à défendre en plus, parce que les gens peuvent vous attaquer sur les châteaux principaux de partout. Et donc je me disais, le classier éternel... Euh, il va me je vais avoir 5 villages bouffe ils vont me servir à avoir plein de granges et mes plein de granges vont me servir à avoir une tonne de défenseurs qui vont rester là et c'est tout, bref pas très très utile, alors que euh, le, les pics de feu ont... les, pi les, les sables brûlants et les pics de feu ont des forteresses euh, des équivalents de gros fiefé coquin que tout le monde peut taper toutes les 18 heures, qui rapportent 250 ou 370 rubis en fonction du, du royaume ce qui est une technique que j'avais déjà expliquée dans une autre vidéo, que je vous conseille d'aller voir si vous voulez, vous cherchez Ruby sur ma chaîne, il doit y avoir 4 vidéos GGE qui parlent de ça, euh, dont une en forme de tuto et tout, qui explique comment attaquer les forteresses, euh, ce qui peut permettre de rapporter des millions de des milliers, pardon, pas des millions, des milliers de rubis par jour, peut-être des millions par an. Je ne sais plus combien j'avais calculé exactement. Je crois que c'était un truc du genre 9000 par jour si jamais vous tryhardez à fond. Et 3000, 4000 si jamais vous tryhardez beaucoup moins. Avec des porteurs de masse, on peut facilement attaquer les forteresses des sables. Et les taper avec un rayon très très important. Sans, sans trop de difficultés. Bref, tout ça pour dire que je tiens absolument à débloquer les sables. Et comme visiblement il faut débloquer le château... Dans le royaume précédent, je vais être obligé de débloquer les deux. Et tant pis pour moi, donc pour l'instant je me tâte encore à les bloquer maintenant ou pas, sachant que j'ai déjà du retard sur les bâtiments rubis, si jamais je débloque les sables il faudra que je monte l'écurie au niveau 3 le plus rapidement possible, la boulangerie ça va me coûter la blinde en rubis, là j'ai 7000 rubis et il faut que j'améliore la boulangerie qui va me coûter 23000, si c'est possible de la payer à 60% je la prendrai à moins 40%. Euh, et je voudrais aussi faire les douves du château qui sont plus fortes que les douves standard de niveau 2, qu'on débloque au niveau légendaire 350 si je ne m'abuse bref, ça me permettrait d'avoir un avantage de quelques pourcents certes, mais sur une durée énorme sur toutes les défenses de mon château principal peut-être que dans les autres mondes je ferais juste des douves standards, par exemple quand le corps va m'attaquer, il faudra que Enfin, j'aurais le bonus de plus 10% euh, par rapport au 12 euh, classique euh, systématiquement sur toutes les défenses. 10% c'est pas grand chose, mais je me dis que si je défends beaucoup contre le camp et beaucoup contre des joueurs, pour l'instant c'est plutôt le cas, beaucoup contre des joueurs, je devrais pas avoir. Euh... Enfin, ça, ça devrait être un bonus qui finit par rentabiliser la quantité de rubis que ça m'a coûté. Voilà. Et puis en même temps c'est un peu effrayant, je sais pas s'il y a des gens qui sont effrayants et qui disent voilà oh, il a des douves du château. <rire> c'est juste moi qui, qui m'imagine qu'on n'ose pas attaquer. Moi personnellement quand je, je regarde tes joueurs je regarde s'ils si ont la tour de guet, s'ils ont une grosse alliance je regarde s'ils si ont la tour de guet, sachant que si jamais ils ont la tour de guet euh, au moins niveau 5, on ne peut pas distinguer si c'est niveau 5, niveau 6 euh, ou niveau 10, euh, ça, ça, les a, ça avertit toute leur alliance beaucoup plus vite qui se font attaquer, et j'ai pris des sacrés murs en attaque euh, sur l'Alliance. J'ai attaqué pas mal de monde euh, en ce moment, des niveaux essentiellement des niveaux plus de, plus de 40, que j'avais du coup jamais attaqué. Euh, et j'ai pris quelques contre-attaques. Mehdi Vamous par exemple, euh, bah, lui, il n'était pas niveau 40. J'ai dû l'attaquer quand même. Ou alors, il m'a peut-être attaqué juste comme ça. Euh, il m'a coûté vachement cher en défenseur, lui. Je, je sais pas comment... Bah, J'avais pas des très bons engins et lui il avait des très très bons engins sur le flanc sauf à la fin et bon il était passé euh... maintenant j'ai quasiment 200 soldats sur le flanc je crois sur le mur je dois dire euh... ouais bon lui il m'a coûté super cher en défenseur 1700 en attaquant avec 600 euh, c'est très raisonnable et du coup le suivant qui m'a attaqué m'a battu sans... sans grande difficulté voilà, voilà. C'était pour euh, la raison pour laquelle mon château brûle encore. D'ailleurs, je vais lancer les petits trépas pendant qu'on y est. Ah, ah j'ai pas les ressources. Ouais. Tant pis, tant pis, tant pis. Voilà. Après, les étrangers... Ah non, après, les nomades. Il y a eu les étrangers, justement. Euh, je sais pas pourquoi je vous montre les châteaux à l'extérieur. Vous devez savoir à quoi ça ressemble. Ce que je voulais montrer, c'est plutôt mon score des guerres des royaumes. C'est quasiment fini d'ailleurs. J'ai fait 100 000. Les dernières, dernières récompenses se débloquant à, 70, à 76 000. Euh, je voulais pas monter trop haut non plus. Avec euh, les drapeaux qu'on obtient... À la fin des événements, quand on a dépensé au moins deux euros dans le jeu, c'est assez facile de faire des gros scores. Systématiquement, à la fin de chaque événement, par exemple le Nomades, euh, j'ai récupéré des des échelles tronc d'arbres euh, améliorées d'élite euh, et classiques. J'en ai, j'ai grosso modo. Pour Faire court, j'ai récupéré 900 objets pour les murs, pour la porte et pour le, le anti distance plus 3000, 1500 et 300 en coffres avec 3000 de très très fort, ce qui va me permettre de faire sans difficulté un énorme score euh, au nomade. Bref, c'est comme ça. Je pense que ça aura été les deux euros euh, investis les plus rentables sur un jeu. J'avais dépensé à l'origine. Euh, pour, euh, pour pour pour pour éviter que mon compte disparaisse si jamais je me mettais à jouer moins souvent, ce qui m'est arrivé deux fois, à vrai dire. <rire> Donc je me dis oh, 2 euros pour qu'il me sauvegarde mon compte, euh, c'est pas très cher quand même. Et je me retrouve avec plein d'engins. Je sais pas si je dépenserais plus d'argent sur le jeu ou pas, mais pour l'instant ça aurait été 2 euros rentable qui me rapporte systématiquement des engins à la fin des événements. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'ai fait plusieurs fois la vidéo et ça me semblait beaucoup trop long et beaucoup trop confus. alors j'avais oublié des trucs, donc je l'ai refaite plusieurs fois. Si jamais j'ai répété des trucs, je m'en excuse, j'ai peut-être oublié un petit peu ce que je racontais, ce que, ce que j'avais raconté dans la, dans la version d'avant ou dans cette version actuelle. Euh, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu, on se retrouve bientôt, peut-être pas dans une semaine, si jamais j'ai plein de trucs à raconter, ce sera peut-être avant, et si j'ai rien à raconter, ce qui m'étonnerait peut-être après, bref, on verra, je vous souhaite une très bonne journée